3, 2, 1, let's go Yeah On vient de se réveiller à ce petit spot là, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a les poteaux qui ressortent, Bon là c'est un petit peu utilisé comme étant noir pour nos vêtements. Et après il y a un autre jump, ici. J'arrive pas trop à me réveiller, du coup, euh... bon, je vais sauter dans l'eau froide pour me réveiller. <rire> oh, ça dit oh, <rire> À Chambéry, il a fait la même là. Il s'est réveillé, il a fait le drop oui. swing. Oh non! Oh, oh. oh non, il veut que je saute aussi! Oh oui! Oh non! Oh yes, Félix! Non, vraiment, j'ai full équipe parce que j'ai pas de. <rire> j'ai pas d'habit. De... <rire> Oh yes. Marre, hein. oh, oh yes Oh yes Oh yes Oh non <rire> pire. Wow. Ça saisit hein Viens le faire en, en duo yes, tu... Allez oh. Bon à Charbon on a eu un peu de mal avec euh, les téléphones dans l'eau, du coup on a investi dans un petit sac, Et j'espère que ça va le faire <rire> Sinon tchao l'iPhone 11, <rire> iPhone aussi, non. Oh, là je vais devoir le lancer dans l'eau à Léo, j'ai trop peur, genre là je vais juste genre, jeter le téléphone quoi, <rire> ça va être terrible Bon du coup on s'est chauffé sur ce petit spot ce matin là, c'était bien cool pour balancer quelques accros Et là il y a un petit rocher qui nous fait de l'œil, donc on va aller voir ça, et s'il y a moyen de balancer une petite accro ça peut être bien cool Attends avec tes mains s'il te plaît. J'ai trop peur, mec. Oh putain. Oh. Bon, là je suis juste en dessous de ça. Je vais faire une petite coulée pour voir s'il y a du fond. Un peu la base en kiff. Hein. Faites toujours des coulées pour, pour savoir le fond, c'est un peu la seule rigueur. Hein. Normalement, il y a, y a du fond sur celui-là. Je l'avais fait il y a deux ans, je crois. Bon c'est cool, il y a du fond, il n'y a plus qu'à monter, à sauter, c'est parti Qu'est-ce qui t'est arrivé Félix <rire> Je me suis fait attaquer par une ville, c'est Elle C'est normal, je suis fait attaquer par tous les animaux <rire> C'est trop marrant parce qu'en montant avec les gars, on a trouvé un petit nid d'oiseau. Il y a des petits oeufs qui sont posés. Ouais voilà, le saut il est juste là. On va le mesurer. D'abord on va vérifier s'il n'y a pas... Ah oui. si ça a bien marché ce truc. Hop, là c'est bien mouillé. Ouh yes. C'est énorme, c'est énorme. Mais voilà. ton tel, il est intact. Il n'y a pas une goutte d'eau. 15 mètres. Let's go! Hein, let's go! fait ouais, trop bien! Je Yes! Je pense que ça part en accro! ouais? Allez! Let's go. Ce qui est trop cool dans cette carrière, c'est que vu que nous, on a l'habitude de cliff dans des carrières qui sont encore utilisées. Bah là vu que celle-ci ça fait longtemps qu'elle qu est abandonnée, il y a toute la nature qui a pris le dessus. Du coup on a vraiment l'impression d'être dans un endroit vraiment sauvage. Ça fait bien kiffer en vrai. Ça va, il y a moins de time que quand on a fait le 20 mètres avec les gars. Bon du coup le saut ça l'a fait crème. J'ai encore jamais fait ça mais je vais essayer de le faire en salto avant. Donc euh, je pense que ça peut être stylé, mais ça fait peur parce que quand t'arrives là-là, tu vois pas trop l'eau. Du coup, je faut bien doser dès le départ en fait, sinon c'est la merde. Allez, let's go. Ok, 3, 2, Il était trop cool Ah c'était une dinguerie ce saut En plus en front là ça fait ça fait une autre sensation Franchement c'était trop cool Yes haute de faire notre clips là Bon la session s'achève là sur ce petit 15 mètres Et euh, franchement si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à faire un tour sur notre site On vend plein de vêtements Plein de posters à dimanche prochain <rire> Allez Let's Ciao go. Oui Let's go